Bonjour, bienvenue dans cette 16e journée. Aujourd'hui, on va continuer à apprendre la salutation au soleil. Ça tombe bien, il y a du soleil ce matin. Donc aujourd'hui, on va simplement réa réapprendre euh, les positions et on va le faire trois fois de suite. Et puis, euh, demain je vous apprendrai comment insérer l'inspiration avec les exercices. On va déjà le faire un peu aujourd'hui et demain, euh, on le fera complètement, si Dieu veut. Donc, on se met face au tapis, main jointe vers le ciel et on descend vers les pieds. On relève le bus jusqu'au genou, la tête levée. Et on redescend jusqu'au pied. On se couche à plat ventre sur le tapis. Et on fait la position du cobra. Tête vers le haut. Bras tendus. Ça doit tirer au niveau des abdos. Et on se recouche sur le tapis. On appuie sur ses orteils. On appuie sur les mains. Chien est en bas. On lève les hanches. Et on pousse les hanches vers l'arrière. Le dos doit être tendu. La tête rentrée. Ça doit tirer tout le dos. Et on revient sur le tapis on refait la position du cobra tête tirée vers le ciel ça doit tirer dans les abdos et on se couche sur le tapis on revient en chien tête en bas on pousse sur les talons on pousse sur les mains de droit, tête rentrée. On peut on peut plier les jambes un peu si on, si, si c'est trop dur pour nous. Et on vient se mettre pied droit entre les mains, position du guerrier, mains jointes vers le ciel pied droit plié, genou, pardon, jambe droite pliée, jambe gauche tendue, position du guerrier, on vient remettre ses mains à côté de la jambe droite, on vient se coucher sur le sol, position du cobra, étirer la tête vers le ciel, Étirez les abdos, étirez les bras. On se couche et on refait le chien tête en bas. On lève les hanches, on pousse sur les mains, on pousse sur les talons. Tête rentrée, dos droit. plier les jambes si c'est trop dur pour nous. Et on vient poser le pied gauche entre les mains. Genou gauche plié. Mains jointes vers le ciel. Position du guerrier. Et on tient. On reprend sa respiration un petit peu. On vient poser les mains à côté de la jambe gauche on vient se coucher sur le tapis et on vient refaire la position du cobra on vient se coucher sur le tapis chien tête en bas on pousse sur les pieds on pousse sur les mains et tout doucement, on ramène les pieds vers les mains, complètement pliés. Les pieds sont sur les mains, les mains sur les pieds. On relâche tout le corps et on fait la position de la chaise, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Les jambes sont légèrement pliées. On doit voir les orteils. Les mains sont tendues vers le ciel. La tête droit devant nous. Et on relâche. Voilà pour la position du soleil. Bon, on va le refaire dans l'autre sens. Et je vais y aller un peu plus doucement. Donc, on lève les mains vers le ciel. Maintenant, mains jointes vers le ciel. On descend sur les pieds. On relève le buste, main jusqu'au genou de droit loin devant nous et on replie le buste sur les jambes, main vers les pieds et tout doucement on descend se coucher sur le tapis position du cobra Tête vers le ciel, bras tendus, ça tire dans les abdos. On se recouche sur le tapis. Chien tête en bas. Tête rentrée, on pousse sur les pieds, on pousse sur les, sur les mains. Le dos doit être droit. Ça doit tirer dans tout le dos. On peut plier les jambes si on veut. Pour avoir plus facile. On pose le pied droit entre les mains. Jambes droites pliées. On remonte le buste. Main jointe vers le ciel, jambe gauche tendue, position du guerrier. On redescend les mains entre le pied droit. On vient se recoucher sur le tapis. On se couche sur le tapis et on refait la position du cobra tête vers le ciel ça doit tirer dans les abdos détendre la colonne c'est trop dur pour vous vous pouvez faire la position du pharaon donc c'est simplement bras pliés devant soi épaules descendues Tête droite. Et on fixe un point loin devant soi. On se recouche sur le tapis. Position. Chien tête en bas. On pousse sur les mains. On pousse sur les talons. De droit. Tête rentrée. Ça doit tirer dans toute la colonne. On peut plier les genoux si on veut. Si c'est trop difficile pour nous. Et on vient poser le pied gauche. Entre les deux mains. Pour faire la position du guerrier. Main jointes vers le ciel. On fixe un point devant soi. Jambe gauche pliée. Jambe droite tendue, jambe gauche devant soi, le bassin doit être tourné vers, vers la verticale du tapis. elle ne doit pas être sur le côté gauche ni sur le côté droit, elle doit vraiment être droite devant soi et les mains jointes vers le ciel. On vient poser ses mains à côté du pied gauche. On vient se coucher sur le tapis. Position du pharaon ou du guerrier. Euh, ou du cobra. Donc, soit on a les mains pliées devant soi. Je... Épaule baissée, tête droite. Soit, main, de... je, pardon, bras droit, la tête vers le ciel, tirer dans les abdos, et on revient, le chien tête en bas, pousser dans les hanches, pousser dans les mains, pousser dans les pieds, les hanches bien en arrière, la tête rentrée, le dos droit. Et tout doucement, on avance les pieds vers les mains. Le corps plié. On peut mettre ses mains sur les coudes si on veut. Et on vient se mettre en position de la chaise, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. Les jambes sont pliées, les mains sont vers le ciel, paumes côte à côte, on fixe un point loin devant soi. On doit voir les orteils. On relâche la posture, mains jointes vers le ciel position de l'arbre. Et on respire. On va faire la position du cadavre. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et on vient venir s'affaisser dans le sol. Se laisser tomber dans le sol. S'appuyer dans le sol. Reprendre contact avec sa respiration. S'apaiser. Se détendre. se remercier pour cette séance se féliciter pour cette séance être heureux d'avoir accompli cette séance et plus mon corps se détend plus je m'appuie dans le sol Je peux sentir les appuis dans le sol de ma tête, de mon dos, de mes hanches, de mes mollets, de mes bras, de mes pieds. Et tout doucement ma respiration devient de plus en plus lente, de plus en plus apaisée. Je peux fermer les yeux pour profiter de cette détente. J'accueille avec bienveillance les pensées qui vont et qui viennent. Sans juger, je la laisse passer tout simplement. Et je profite de ce temps de repos pour me dire merci. Merci d'avoir accompli ces exercices. Merci d'avoir travaillé avec mon corps. Tout doucement, je peux ramener mes talons vers mon coccyx. Tourner sur le côté droit. Me relever en m'appuyant sur les mains. Et on se dit à demain. Et merci